Bonjour à tous, on avait vu précédemment une introduction au tableur. On va un peu plus développer avec un rappel sur les différents types de graphiques qu'on peut faire avec un tableur. Et ça sera à vous de jouer et de créer différents graphiques. Donc là, c'est le, le tableau qu'on a utilisé dans les exercices précédents. On a les groupes sanguins de A+, jusqu'à AB-, et le pourcentage dans la population. On va vouloir faire un diagramme circulaire à partir de ce tableau. On va donc sélectionner toutes les cases qui nous intéressent. Il suffit donc de cliquer et de maintenir le clic sur la première case et de descendre en diagonale jusqu'à la dernière case. On a donc sélectionné toutes les cases. Vous remarquez que les cases sur un tableur, pour les colonnes, sont numérotées de A jusqu'à Z et pour les lignes de 1 jusqu'à l'infini. Donc finalement, on a sélectionné de la case A1 à la case B9. Ensuite, on veut insérer un nouvel élément, insérer un graphique. Donc on va cliquer sur insérer un graphique. Et ce qui est bien avec ce tableur, c'est que d'office, il comprend qu'on veut faire un diagramme à secteur, un graphique à secteur, un diagramme circulaire. Donc il nous met tout de suite un diagramme circulaire. On a plein d'options qu'on peut changer. Mais remarquez que dans la plage des données, il nous met la case A1 à la case B9. C'est logique, c'est les cases qu'on a sélectionnées. Imaginons qu'à la place de A1 à B9, je remplace B9 par B8. Eh bien, on va s'arrêter au AB+. On n'aura pas la ligne 9 avec AB-. J'appuie sur Entrée. C'est ce que je vous disais, on n'a plus AB-, il a disparu. Remettons-le rapidement. De A1 jusqu'à B9. AB- est réapparu, le 1% en rouge que vous voyez là. On va maintenant voir comment faire des histogrammes. Donc, voici le, la répartition en Suisse en 2018 par tranche d'âge de 0 à 19 ans, de 20 à 39 ans, 40 à 64 ans, 65 ans à 79 ans, et au-dessus de 80 ans. Donc, en millions, on a des millions d'habitants de, qui ont ces catégories d'âge. Comme précédemment, on veut sélectionner toutes les données qui nous intéressent. Donc, on va sélectionner tout le tableau en laissant appuyer le bouton. On veut faire un histogramme. De la même façon, on va dans Insertion, Graphique. Et comme vous le voyez, il a déjà compris qu'il fallait faire un histogramme. Il nous a mis chaque catégorie d'âge avec des couleurs différentes. Il nous a choisi les cases de A2 à E3. C'est logique. A2 jusqu'à E3. Je décale un peu le graphique pour qu'on voit bien le tableau. Et on a ce qu'il appelle un graphique à colonnes. Si on clique sur le type de graphique, on voit qu'on pourrait faire plein d'autres graphiques différents. Par exemple, si je veux refaire un diagramme circulaire, alors là, il ne comprend plus, parce que ce n'est pas logique de faire un diagramme circulaire avec ces données-là. Je vais revenir à mon graphique en colonne. Hop. Donc on peut changer, changer pardon, le type de graphique ici. Vous voyez également qu'on a ce qu'il appelle des séries. Donc si on voulait éliminer les, les jeunes de 0 à 19 ans, on pourrait cliquer ici et supprimer. On n'aurait plus la colonne bleue. Voilà, la première colonne a disparu, on commence à 20 ans, par exemple. Enfin, ce tableau est très très très long, puisqu'on a les températures à Bâle de, de 2008. À 2019 si je prends le chariot ici donc on appelle le chariot ce qui permet de défiler une page sur un ordinateur la dernière ligne plus de 4 millièmes ligne c'est le 31 décembre 2019 on a à l'envers le jour le mois et l'année si je remonte tout en haut avec le chariot voilà j'ai la température minimale la température maximale la température moyenne Maintenant, je vais vouloir faire un diagramme cartésien. C'est-à-dire, dans l'axe des abscisses, le temps, la date, et dans l'axe des ordonnées, la température. On va voir ainsi l'évolution de la température. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de sélectionner tout ce tableau. Mais je vous fais remarquer que si je fais la même méthode que jusqu'à présent, je laisse appuyer mon bouton et je descends. Voilà, j'en suis à la ligne 60, 70, ça va être très long d'arriver à 4000. Donc, ce n'est pas ça la bonne méthode. Je vais vous montrer la bonne méthode. On sélectionne la première case qui nous intéresse. On a cliqué, on lâche le clic. On descend jusqu'à la dernière case qui nous intéresse. Donc on prend le chariot, on descend tout en bas. C'est là la dernière case qui nous intéresse. Et bien pour tout sélectionner de la première case où on a déjà cliqué jusqu'à cette dernière case, on va appuyer sur le bouton Shift sur notre clavier d'ordinateur. On laisse appuyer le bouton Shift. Le bouton Shift, c'est la flèche qui va vers le haut et qui permet par exemple de faire une majuscule. Je laisse appuyer ce bouton, il ne se passe rien de spécial. Et je clique maintenant. Et vous remarquez, je peux relâcher maintenant le bouton Shift, donc la flèche qui va vers le haut sur le, les côtés de votre clavier. Et vous remarquez que toutes les cases entre la première sélectionnée et celle que j'ai cliquée en appuyant sur le bouton Shift ont été sélectionnées. Si je remonte, tout mon tableau est maintenant en bleu. Donc je recommence, je clique sur la première case qui m'intéresse. Je vous fais un autre exemple. Je laisse appuyer Shift et je clique ici. Voilà, immédiatement, toutes ces cases ont été sélectionnées. Ce pas ça que je veux. Je recommence, je prends ma première case. Je vais tout en bas, la 4383e ligne, dans la colonne D. Je laisse appuyer Shift, je clique et voilà, tout est sélectionné. Je vais maintenant faire un graphique en courbe. Je fais Insertion, Graphique. Comme il est intelligent, il va tout de suite me trouver le type de graphique que je veux, graphique en courbe. On a le temps en abscisse, la température en ordonnée. C'est exactement ce qu'on voulait. J'espère que cette vidéo vous a aidé à vous rappeler comment créer des graphiques, je vous a appris de nouvelles choses également pour sélectionner des plages de données. A vous de jouer, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.